Bonjour tout le monde, c'est Mehdi, alors je reviens vers vous, je vais enfin avoir un peu plus de temps pour vous faire quelques vidéos jusqu'à la fin de l'année, voilà, puisque je finis mes consultations cette semaine et, et les enfants vont être en vacances, donc évidemment je ne vais plus avoir besoin de m'occuper d'eux. Bon, alors, ce qui arrive à Abigail, c'est très préoccupant quand même, je pense que puisque, enfin, euh, vous la connaissez certainement, hein. je pense que vous penserez comme moi <coughs> à ce sujet. Euh, <coughs> on va regarder un petit peu euh, ce qui se passe. Alors, je ne veux pas faire des tirages sur Abigail, parce que ce, ce serait, me semble, plutôt impoli hein, de faire un tirage sans demander l'avis de la personne. Mais je vais faire un tirage sur les personnes qui l'agressent. Ça, je crois que j'ai le droit de le faire. Et on va regarder un petit peu quelles sont leurs motivations. Alors je sais pas pourquoi je vais prendre le tarot, je n'avais pas envie de prendre le tarot aujourd'hui. Je vais prendre le jeu de haut qui est un jeu euh, bah, un petit peu qui montre les relations entre les personnes. Donc ça peut être intéressant. Je ferai un petit test avec euh, l'oracle de Divinescence. Alors euh, je commence tout doucement avec cet oracle. Puisque euh, il faut quand même un certain temps hein, afin de se familiariser avec un jeu. Mais on va voir ce qui sort. Et j'ai le chat qui fait le fou derrière moi. Donc, si vous entendez des petits bruits de grattement et tout, bah, c'est qu'ils s'amusent, voilà. Je trouve une petite vidéo à son sujet, d'ailleurs, parce que c'est quelque chose d'assez extraordinaire qui m'est arrivé. Enfin voilà. Bon, alors, revenons à, aux, aux personnes qui euh, donc qui ont agressé à BKL, qui l'ont dénoncé. à Certains organismes que je ne vais pas nommer ici, mais qui sont, même, qui sont quand même des organismes, on va dire, de... Qui interviennent en cas de harcèlement ou de fraude. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, des organismes, quand même assez, on va dire, assez impressionnants. On ne va pas, en fait, dénoncer des gens, des organismes-là, tous les jours. Bon, pour une querelle de voisin ou autre, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est quand même très grave ce qui arrive. Et donc, je vais regarder ces personnes. Alors, j'en connais deux. J'ai quand même été renseigné un petit peu de savoir de qui il s'agit. Il y en a une que je connaissais déjà, je vous en parlerai deux secondes après. Et il y en a un autre que j'ai découvert. Voilà. Mais on va regarder, donc j'ai ces deux personnes-là en tête, je ne vais pas donner de nom. Pourquoi Ah, j'ai une carte de mouton qui s'est retournée, ok. Les moutons que l'on fait rentrer dans, dans l'enclos. D'accord, ça peut donner une indication. Donc euh, l'envie de, euh, de faire rentrer les moutons dans son enclos. <rire> Attendez, j'ai fait la caméra. Donc euh, l'envie de ramener peut-être des gens vers euh, vers une certaine communauté. Hein, je vous dis ce qui me vient. Hein. Bon. Bon, j'ai le chat qui est derrière moi. C'est pas grave. Je... Attendez, je vais faire pause parce que je crois qu'il va faire un peu de bruit. Voilà, il a fini de faire son fou. Alors. Il <coughs> y encore une carte qui s'est retournée, décidément. Alors, j'ai une question de miroir. Alors, miroir, c'est tromperie, hein, par exemple. Ou c'est Lego. Bon. Ah, le jeu d'eau, il est très en forme ce matin. Alors, quelles sont les motivations de ces personnes Pourquoi tant d'agressivité Pourquoi tant de haine hein Pourquoi cette dénonciation Ok, envers Abi. Alors, bah tiens, et j'ai mélangé le jeu. Hein. Encore les moutons et le tribunal. Bon, là, il y a vraiment des questions de jugement. J'ai l'impression que vous ne voyez pas trop. Voilà, on va apporter la lumière. Hein. Donc, les questions de tribunal et de jugement... D'accord. Donc cette carte-là est aussi parlante. Hein. On va regarder ce qu'il y a en dessous éventuellement. Un fardeau que l'on porte et un discours. Alors ça, à mon avis, c'est euh, par exemple euh, l'harmonie. C'est par exemple les, la façon d'être de l'habit hein, qui, euh, qui est toujours dans la convivialité, dans la gentillesse. Euh, voilà. Euh... Ouais, j'ai en train de chercher d'autres mots pour ce euh, que j'ai envie de vous faire euh, comprendre. Mais c'est aussi quelqu'un qui rassemble. Hein. Mais moi, ce qui me vient en tête, c'est vraiment l'harmonie. C'est vraiment une communauté voilà, dans laquelle, eh bien, on a une certaine harmonie. On, on établit une certaine convivialité. On rassemble les gens, ici. Et vous voyez, ici, il y a un jugement avec un fardeau. Bon, OK. Alors, on va se rapprocher tout doucement. Le jugement, à mon avis, c'est... Euh c'est de l'autre côté, hein. C'est-à-dire qu'elle est jugée par rapport à l'harmonie qu'elle établit avec sa communauté, et il y a un fardeau qu'on lui impose. Je vous traduis, hein. <rire> excusez-moi. Parfois, j'ai un peu trop vite. Alors, je, je, je me repose la question dans la tête, hein. d'accord Ok. Alors, pourquoi, pourquoi cette dénonciation Pourquoi tant d'agressivité Pourquoi tant de haine de la part de ces... alors je crois qu'il y a trois personnes, mais j'en ai, j'en connais deux, moi. Faire un tirage en croix. Alors, ici, il y a une séparation. OK. Et en face, il y a les embrassades, donc le côté amical. Donc, ça, c'est bien en contre. On peut y voir, d'ailleurs, ces personnes en contre qui se soutiennent entre elles. Ici, il y a un conseil qui est demandé ou des reproches. difficiles difficile à dire. Et là, il y a le serpent. Hein. Oh là. Mais pas bah, sort pas mal, mon petit jeu de haut. Allez, on va remettre des grandes cartes. Hein. Je sais que vous avez bien aussi. Excusez-moi pour les petits bips dans mon téléphone, il y a plein de gens qui m'écrivent ce matin. Ça arrive. Enfin bon. Alors, une séparation. Chacun prend son chemin. Donc ça veut dire, à mon avis, il y a déjà eu.. Euh, connaissance entre Abby ces -là, et ces personnes-là. Et leurs chemins se sont séparés. Je pense hein, qu'il y a quelque chose comme ça. Et là, en contre, ben, il y a eu. Des personnes qui, euh, qui ont été vers ces gens-là, encore une fois, je n'ai pas donné de nom. Hein. Euh, bon, je pourrais chercher à savoir qui c'est. On va dire euh, ces gens-là, on va dire, OK. Qui sont entre eux. Et de l'autre côté, il y a séparation avec le chemin que Abby a suivi. Enfin, j'ai l'impression vraiment que, je, que Abby connaissait ces gens-là, et que leurs chemins se sont séparés. Bon. Ici, il y a un conseil qui est demandé, mais on arrive à une trahison. OK. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on peut avoir comme notre carte, toujours par rapport à ce qu'il lui reproche. Hein, pourquoi est-ce qu'il y a cette dénonciation Alors douleur, ok, donc séparation dans la douleur. Donc il y a des choses qui ne sont pas bien passées entre Abby et ces gens-là. Devoir, bon, devoir. Alors devoir de se retrouver. En tout cas, il y a un devoir. Euh, la notion de devoir, peut-être qu'ils, euh, ils ont considéré que c'était de leur devoir de faire du mal, peut-être hein, à Abby contrainte. Donc, il y a une contrainte qui est exercée ici, c'est vrai. Et disgrâce. Bon, bah, écoutez, il y a la volonté très nette, effectivement, de discréditer, de discréditer habits avec des notions de devoir. Donc, c'est curieux parce que ces gens-là, on a l'impression qu'ils sont investis d'une mission. Alors, attention, j'ai pas dit qu'ils avaient raison, hein. On avait la, la carte du miroir tout à l'heure. Mais ce sont des gens qui considèrent qu'ils ont eu raison de le faire. pour la mettre en disgrâce et pour lui imposer une contrainte. Donc, en fait, ils veulent la rappeler à l'ordre. Alors, pourquoi Elle n'a pourtant rien fait de mal, notre ami, au contraire, hein, puisqu'elle est vraiment dans l'harmonie dans et la gentillesse. On est d'accord, hein, on se comprend bien, les amis. Hein. Donc, en fait, pour moi, il y a, il y a une espèce de... Tu vas être sage, toi <rire> Excusez-moi. Il, il y a une espèce de vraiment d'aveuglement, de se dire, ah ben non, il fallait qu'on le fasse, c'était de notre devoir. Pour moi, c'est ce que je vois, hein bon. On va les creuser un petit peu pourquoi est-ce qu'ils pensent ça. Mais vous voyez que le serpent, en fait, on voit très très bien que c'est pas du tout leur devoir. Hein. Que c'est plus une volonté vraiment de faire un coup en douce. Hein, le serpent, c'est vraiment la carte de la méchanceté et de la trahison. Ah Je crois que je commence à comprendre où le bas blesse. Alors, ici, go. Ici, ouais. Et là, ok. Bon. Alors, moi, je pense que... Euh, notre chère Abby, euh, mais bon, elle n'est pas la seule parce que moi aussi, d'autres personnes aussi, on a pris quand même une certaine position par rapport à une certaine, hum, comment dire, pique. Hein Vous voyez ce que je veux dire Il y a le côté des soins qui ressort. Et je crois que ça, ça n'a pas plu à ces personnes-là. C'est pour ça qu'elles considèrent que c'est leur devoir de exercer une contrainte pour mettre Abby en disgrâce, voilà, donc le go, c'est qu'elles se sont aussi donné la permission de le faire. Et, euh, et que c'est aussi par rapport à une prise de position, où là, il y a nette divergence. Donc, il y a une prise de position, là, par rapport euh, à ce que je viens de dire, qui n'a pas plu. En tout cas, ça ressort. Ici, au niveau de la séparation entre Abby et ces personnes-là, ben, il faudra qu'elles confirment, je pense vraiment qu'elles se connaissaient. Il y a eu des choses malhonnêtes qui ont été faites. Donc, du, du coup, il y a eu séparation des chemins. Alors, ici, on va regarder ce que c'est. On va remettre des petites, des grandes cartes. Hein. Voilà. Coupable. Ben voilà. Donc, euh, devoir est coupable. Pour moi, Abby s'est rendu coupable d'une prise de position par rapport à ce que... Le truc, qui fait mal. Ici, stop. Alors, stop and go. Hein. Donc, ça veut dire qu'en fait, ces personnes-là veulent exercer une, une contrainte. Et vous voyez, il y a des remontrances, là, vous voyez, la carte. Il y a des remontrances qui sont faites, en fait, euh, par rapport à la personne. Donc, il y a des remontrances qui sont exercées contre Abby et une contrainte de l'arrêter. C'est-à-dire un go, un feu vert pour l'arrêter. Pour la mettre en disgrâce et même il euh, y a eu des menaces qui ont été faites hein, par rapport à elle et ça alors sa communauté peut-être pas mais euh, par rapport à elle je dirais ici alors mère je vois pas trop ce que ça veut dire ici mère c'est le côté maternel je sais pas pourquoi j'ai mère qui est sortie parfois je comprends pas trop euh, mère père vous voyez je dis c'est un jeu psychologique le côté maternel on va regarder ce que c'est, ce qui s'est passé, ou le côté peut-être un petit peu euh, personne ayant une certaine autorité. Ouais, je pense hein, que ça doit être ça. C'est vrai qu'Abby donne quand même une image quand même assez maternelle et il euh, y a eu quelque chose ici qui s'est pas bien passé. Alors, donc, il y a des prises de position par rapport à la pique-pique. ça, ça leur a fortement déplu à ces gens-là. Donc, moi, je pense qu'ils sont pique-piqués. Hein. Ouais, regardez. Donc, ça, c'est la séparation, encore une fois. Superman. Et, alors, ça, on peut y voir éventuellement les questions un petit peu, justement, de communauté ou d'Internet. Donc, je reprends. Excuse-moi, je me déconcentrer entre-temps. On va remettre encore des grandes cartes pour la fin de l'histoire. Mais pour moi, ce qui a déplu, ce qui a des plus, euh, à cette communauté-là, parce que c'est aussi une communauté, hein, En tout cas, en tout cas, ils sont, ils ont des communautés eux-mêmes, ces gens-là. C'est la prise de position par rapport aux soins. Et ça, ça leur a fortement déplu. Chagrin. Ah, voilà, vous entendez mon chat. Alors. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu quelque chose qui a été arrêté ici. Oui, donc en fait, ça, c'est quand on, euh, on fait une pause. Donc, en fait, ça les a chagrinés quelque part, que cette prise de position habit de par rapport à, aux soins, eh bien, ça a empêché les gens d'aller plus loin. Mais tu veux être sage toi Ça a empêché les gens d'aller plus loin dans, justement, la pique-pique. Il y a un travail de prévention qui a été fait, que j'ai fait aussi d'ailleurs. Hein. Donc, en fait, c'est une histoire encore de pic-pic contre les non-pic-pic. Danger. Non, mais en fait, ils veulent vraiment la séparer de sa communauté. Hein. Elle est un danger pour les gens. Enfin, selon eux, attention, hein, je suis de leur côté. Enfin, je suis de leur côté. Je suis pas de leur côté du tout. Mais là, je résonne par rapport à ce que eux ils pensent. Hein. Attention, hein. Moi, je suis du côté de Abby. Bon, enfin, je, je vous montre le tirage. Donc, en fait, elle est un danger pour d'autres personnes. Donc, ils veulent la séparer de sa communauté. Voilà, communauté qui a une fascination pour ce que dit Abby. Non, mais c'est vraiment ça, en fait. Et là, super... Ah, bah, c'est marrant, on a mère et père. <rire> bon, bah, on a les deux parents, là. Donc, séparation. Donc, ça, c'est Superman. Alors, comment est-ce qu'on va comprendre ces cartes-là Donc, il y a eu un rôle que Abby a joué, à mon avis par rapport à ces gens qui ont été malhonnêtes. C'est curieux. Il y a vraiment eu des questions de remise à l'ordre ou de remettre à l'ordre ici. Il y a des, des choses malhonnêtes qui ont été faites. Et je pense que Abby, à quelque part, elle a, elle a dit ce qu'elle pensait par rapport à ces gens-là. Hein. C'est le, le, le, les parents, en fait, les, les parents recadrent. Hein. Bon, j'essaie aussi de comprendre un peu les cartes. Hein. Père et mère, c'est pas trop évident dans ce tirage, je dois dire. Je vois vraiment le, le rôle d'autorité ici. D'ailleurs, on a bien encore l'histoire d'autorité par rapport à des gens malhonnêtes. Donc, reprenons. Ces gens-là ont, dans le passé, eu une relation amicale, certainement, avec Abby. Il y a eu des choses malhonnêtes qui ont été faites de la part de ces gens-là. Et Abby les a recadrés, très certainement. Et ça ne leur a pas plu. Bon, ça c'est la première chose que je vois. La seconde chose, c'est que Abby a une communauté qui la suit, et euh, les prises de position de Abby par rapport à ce que, que vous connaissez le truc, là, hein, eh bien, ça ne leur a pas plu du tout à ces gens-là. Ils considèrent qu'elle s'est rendue coupable, quelque part, euh, de d'influence, de, hein, en empêchant les gens, parce que là c'est quelque chose qu'on met de côté, ouais, on arrête, en empêchant les gens de le faire. Hein. Et du coup, eh bien, ils ont considéré que c'était de leur devoir euh, d'exercer une contrainte sur elle pour l'arrêter. Voilà, stop, go, stop. Hein. Donc, on, on donne le feu vert pour l'arrêter. Et parce qu'elle est un danger, donc, ils veulent la séparer de sa communauté. Communauté qui considère euh, étant fascinée par elle. Donc, c'est comme si, en fait, il l'a menacée quelque part de gourou. C'est très curieux. Hein. Et là, on voit très bien qu'il y a le serpent, et ça c'est eux, c'est leur action. Le serpent, c'est la traîtrise pour la mettre en disgrâce. Bon, on a un peu plus d'idées de, de ce qui se passe. Donc en fait, c'est encore la fameuse guerre pique-pique, contre non pique-piqué, quoi. C'est incroyable. Mais c'est ça, en fait, ce qui se cache derrière. Alors, on va demander s'il y a d'autres raisons éventuellement. Alors, est-ce qu'il y a encore autre chose Donc on va regarder de leur côté là, hein, parce qu'ils sont par là. On va mettre deux cartes hein, pour voir un petit peu. Alors, enfant que l'on tient par la main et le maître d'école. Ok. Est-ce qu'il y a encore autre chose Se vanter, propagande. Se vanter, d'accord. Et hésitation. Alors, est-ce qu'il y a autre chose Oui. Il y a aussi, alors ça, ce sont les, les gens qui sont en contre. Attendez, je vous montre bien, excusez-moi. Hein, toujours les, les, les gens qui l'ont discrédité, hein, on est d'accord. Hein. Ces gens-là, en fait, ont un ego qui est assez fort, puisqu'ils sont dans la vantardise, ils se vantent. Hein. Ils agissent un peu comme un parent qui donne la main à des enfants. Ça veut dire aussi que, quelque part, ils infantilisent les, les gens qui les écoutent. Ce qui n'est pas une bonne chose. Hein. Je trouve que quand on a une communauté, eh bien on doit s'exprimer... Euh, à notre communauté de façon respectueuse, humoristique, pourquoi pas, <rire> c'est ce que je suis aussi, ou amicale, mais jamais en les traitant comme des enfants. Or ici, ces personnes-là sont dans la vantardise et infantilisent leur propre communauté. Hésitation. Alors le maître d'école et hésitation. Donc là, on va les recouvrir un petit peu. Ça, là, j'ai bien compris, c'est la plus difficile à comprendre. Est-ce qu'il y a autre chose? Cette carte-là. Maladie. Ah ben c'est toujours la même chose. Hein. Ça leur a vraiment, vraiment, vraiment pas plu, hein, les prises de position de Abby. Euh, par rapport. Euh... Ah oui, je sais ce que c'est. Ça y est. Je viens de comprendre. Ah ben il me faut le temps. Hein, euh, par rapport à la, à la prise de position. Hein. Voilà, attendez. Il me reproche aussi. Oui, c'est ça. Il, il me reproche aussi euh, d'aller contre le discours. Des, euh, des, des scientifiques hein. le maître d'école c'est les gens qui ont une certaine autorité voilà parce que pour eux ils considèrent que encore c'est toujours les questions de maladie. Hein. les questions de pic pic et eh bien c'est dans une bonne intention voilà ils ont été bienveillants par rapport euh, donc au coco hein. on peut y voir éventuellement même les gens les gens malades du coco et ils considèrent que en fait il fallait suivre sans hésitation sans hésitation, les discours de ces scientifiques-là. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment, vraiment ça euh, qui leur pose problème. Hein. Euh, je suis sûre que eux mêmes encore une fois, ils sont piqués, et que eux mêmes dé de, de, de, euh, comment dire, défendent le discours euh, bah, de, de, de tous les médecins euh, qui euh, ont influencé pour pousser les gens à faire ce truc. Hein. C'est ça, mais hein. c'est ça qui leur pose problème. Bah, Abby, elle a quand même une communauté qui est pas loin de 70 000 personnes, donc c'est quand même pas mal d'influence. Et ça, ça les embête. C'est quand même fou, hein Bon, alors. Donc, c'est surtout que ce tirage-là est bon, il est pas mal sorti. Je ne m'envoie pas des fleurs, hein, je, je remercie mes cartes. Euh, il est pas mal sorti parce qu'il nous montre quand même quelque chose dont on avait peut-être pas confi conscience. Hein, qu'il y a aussi des histoires de ça derrière. On va demander euh, s'il y aura un retour de bâton pour ces gens-là. Donc, qu'est-ce qui va leur arriver Donc, j'ai bien les deux personnes en tête. Est-ce qu'on peut pas non plus dénoncer les gens euh, sans euh, sans prise de responsabilité hein, par rapport aux dénonciations Enfin, normalement. Hein. Alors, ces deux personnes-là... Euh, non, je vais pas couper. On va continuer sur le tirage. Est-ce qu'il va y avoir des conséquences pour elles Alors, il y a une espèce de tourbillon... Donc des choses que l'on ne contrôle plus. Il y a des sanctions. Et il y a des écrits. Donc là, il va y avoir des courriers qui vont être faits. Encore une j'espère que vous voyez bien. Pas beaucoup de lumière aujourd'hui. C'est assez sombre dehors. Donc déjà, là, les cartes sont claires. C'est qu'il va y avoir des sanctions à leur égard. Puisqu'ils ont dit n'importe quoi, le tourbillon. Euh, bon, voilà. Ils ont provoqué un... Euh, quelque chose dans lequel eh bien euh, bon on est entraîné hein, qu'ils ne contrôle pas qu'il ne contrôle pas pardon humiliation étranger ouais. il faut bah voilà bon on va vraiment les avoir accusés d'avoir fait des fausses déclarations et étranger c'est aussi le fait que c'est euh, ça n'a rien à voir avec hein, c'est étranger à la vérité moi je dirais ça comme ça c'est pas l'étranger étranger. Euh, étranger. C'est étrange ou étranger, si vous voulez, étrange, étranger, c'est qu'en fait, euh, bah, euh, ce qu'ils ont dit, c'est du n'importe quoi. Donc ils vont être humiliés, parce que c'est il n'y a pas de, de, de rapport entre ce qu'ils ont dit et la vérité, il y a une marche. Hein. Et donc là, c'est faux. Donc, à mon avis, euh, ils vont avoir tic, tic, tic, le bâton pour se faire battre. Hein. Alors, est-ce qu'il peut même y avoir éventuellement des, un, dédommage, un dédommagement, pardon, un dédommagement financier, ce qu'on appelle des, des dommages d'intérêt Vous voyez, j'ai retrouvé. Est-ce qu'il va y avoir des dommages d'intérêt, donc sous forme de monnaie Donc, est-ce qu'ils vont être condamnés à quelque chose, ces gens-là Parce qu'il y a quand même une ici un courrier qui va leur dire que ce qu'ils ont dit, c'était faux, c'était étranger même, donc ça n'avait rien à voir avec ce qu'ils ont dit. Et ils vont être humiliés à mon avis, hein. Donc, est-ce qu'il va y avoir éventuellement des choses à verser Eh bien, écoutez, oui. Hein. Il va y avoir des petits soucis auprès de la gendarmerie, je pense. Hein, parce qu'ils ont crié pour rien. Hein. Ils ont crié au loup pour rien. Alors, attendre. Ouais, expert. Ben voilà, donc les experts vont intervenir. Alors, attendre, on va regarder ce que c'est. Ouais. Là, on crée au loup, on attend. On attend quoi la clé... Ah, ça, c'est la solution. Alors, ça veut dire qu'en fait, attendre, ça veut dire aussi qu'il y aura un peu d'attente. Il y aura un peu d'attente. Hein. Donc là, ils ont poussé un cri d'alarme. Hein, c'est ça. Il y aura un peu d'attente avant que les experts ne leur disent euh, non, mais c'est bon quoi, c'est n'importe quoi. Hein. Écoutez, voilà. C'était vraiment un appel à la haine. Hein. C'était vraiment la haine. Mais ça va être solutionné, tout ça. Donc, si jamais, Abby, regarder ce tirage. Il faut qu'elle... Euh euh, il faut qu'elle soit rassurée. Ouais. Okay. Bon bah écoutez ces gens-là, euh, ces gens-là ont un comportement de ça, hein Assez amusant parce que alors j'ai pas été trop regardée euh, ce que ces deux personnes-là, trois personnes-là disent, euh, mais j'ai comme entendu des, des petites choses. Ce sont des gens qui cassent du sucre sur le, le dos des personnes bah, qui font de la voyance. Euh, pour, justement, en critiquant les, les personnes qui font de la voyance, en leur disant « oui, vous êtes trompés, nous, on avait tout bon, vous êtes nuls », enfin, voilà, ce genre de discours, c'est un peu racoleur. Ça veut dire euh, « regardez, les autres sont nuls, venez vers nous ». C'est à ça que ça me fait penser. Sauf que « death hand », c'est un impasse. Euh, on va regarder quand même. Alors, j'ai pas vu de dédommagements de, de, de, de, de, de, de financiers, pardon. Ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas, hein. Mais euh, en tout cas c'est pas sorti mais j'ai qu'une carte d'argent dans ce jeu là donc c'est peut-être pour ça hein. Intimider Oui donc c'est ça en fait ils font de l'intimidation exactement ce que j'étais en train de dire et Regardez ils sont nuls Ils sont tous plantés Nous on est bien meilleurs voilà C'est vraiment ça C'est du racolage C'est du racolage C'est exactement ça euh, Par la peur aussi hein. Par la peur ils essaient aussi d'intimider les autres personnes qui font de la voyance en disant, mais taisez-vous, vous dites n'importe quoi. Mais voyez que tout ça, ça conduira à un impasse. Bon. Donc, euh, j'en profite d'ailleurs pour dire que quand on est dans la voyance, bah, on se plante. <rire> si on savait toujours tout, on serait Dieu, hein. Donc, c'est pas possible. Je, je sais je vous l'avais déjà dit, moi, j'avais une excellente amie qui m'a d'ailleurs un petit peu initié à la, non, qui m'a initié à la voyance qui était médium de naissance, qui me disait qu'elle entendait des voix tout petites, etc., elle avait des vrais flashs, etc., etc. Euh, donc on est devenus amis parce que j'étais pas du tout intéressée par ses dons et pour elle, bien, c'était un petit peu, c'est quand même agréable d'être avec quelqu'un, d'avoir un lien d'amitié avec quelqu'un qui voulait pas toujours se dire, alors, d'alors, qu'est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce que tu peux me dire. Enfin bref, on a noué un vrai lien d'amitié. Et, euh, et, ben, ça lui est de se planter. Bien sûr, elle s'est plantée, ça lui est arrivé. Donc ce n'est pas du tout une question d'être bon ou d'être pas bon, il faudrait arrêter avec ça. C'est simplement que ben, parfois on est bien connecté, on a l'intuition qui est bien bien en éveil. C'est comme un, un, comment dire C'est comme quelque chose qu'on aiguise, en fait. Il y a des fois, bah, c'est un peu émoussé, puis il y a des fois, bah, ça y est, bon, on capte l'information, hein Et ça dépend vraiment bah, de notre état de santé, de notre état de fatigue, de de, de nos pensées, etc., etc. Donc, c'est ridicule de dire ouais, vous êtes nu, vous avez pas vu. Mais c est, c est, on peut pas, c'est impossible. Ou alors, faudrait être Dieu, mais est-ce qu'on est Dieu nous Non. Donc, il y a beaucoup d'arrogance de l'autre côté aussi, hein Donc, ces gens-là qui sont dans ce discours-là. Euh, alors, je ne veux pas dire s'ils sont des bons ou mauvais voyants, c'est pas le problème, mais en tout cas, ils ne sont pas du tout dans les valeurs spirituelles. La spiritualité, c'est la compassion et l'amour du prochain. C'est aime ton prochain comme toi-même et ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Donc, ces gens-là n'ont pas compris. Donc, pour moi, euh, voilà, c'est du racolage. Bon, ah, c'est rare que je critique les autres personnes, mais là, il faut dire quand même les choses telles qu'elles sont, hein. Je, je trouve qu'on peut ne pas être d'accord avec les tirages d'une personne ou d'autre, c'est normal, c'est bien, c'est notre libre arbitre, mais il y a la façon de le dire. Moi, je suis pas toujours d'accord avec les, les cartes que sont, qui sont sorties par d'autres personnes, mais je respecte complètement leur tirage, euh, voilà. C'est tout, et d'ailleurs, généralement, je ne poste rien, parce que, parce que les cartes en main appartiennent à ceux qui tirent les cartes. C'est vraiment incroyable, ces gens-là. Alors, une dernière carte... Euh, oh, je vais un tirage de divinescence, ici. Une dernière carte pour caractériser pardon, ces personnes-là. Comment sont-elles enfin, On avait déjà sorti le serpent, mais enfin bon. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ces gens-là Je recoupe pas encore une fois. Alors, il y a les questions de communauté, de maladie et de violence. Bon, OK. C'est marrant, on retrouve encore les côtés euh, médical. Hein. Alors, ces gens-là, qu'est-ce qu'on peut leur dire Qu'est-ce qu'on peut dire Aider, ouais. Homme, ah, tiens, c'est un homme qui sort. Ah, bah tiens, il doit y avoir un homme homosexuel, d'ailleurs, qui fait partie de. Oui, d'ailleurs, il me semble qu'il l'est. Oui, il est, hein. ouais, ouais, y a un homme qui. Dans les deux personnes que j'évoquais, il y a un homme. Bon, bah lui, euh, voilà, il est plutôt violent, hein. Il est plutôt violent. Alors pourquoi est-ce que j'ai la carte médicale qui sort Je ne sais pas. Hein, on va regarder. Parce que j'ai deux personnes. J'ai une femme blonde. Je pense que vous la connaissez. On ne va pas la nommer ici. Et l'autre, c'est un jeune homme. Et je crois qu'il est comme ça. Il est homo. Hein. Mais il est violent. Donc là, j'ai demandé qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces deux personnes. On va regarder. Peut-être que la première carte parle de, de la blonde et que l'eau, là, on va regarder un peu ce que c'est. Il y a un mauvais, euh, mauvais temps, ok, ici, et là, c'est quelqu'un qui tend la main, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux personnes-là C'est curieux, hein Je crois que j'ai sorti les deux, en fait. Il y en a une qui est là, et l'autre qui est là, à mon avis. Esclave et des esclaves. Bon, alors, la première, c'est la blonde, hein. je pense que vous retrouverez qui c'est. Son prénom commence par un L, comme ça, Voilà. Elle, en fait, aider esclaves, eh ben, je dirais bien que euh, il y a une nette volonté d'asservir sous le discours de vouloir aider, pardon, excusez-moi, aider les personnes, hein, des aider, en plus ça va très bien, hein, parce que c'est aider et supporter, sous le, dans le discours de vouloir aider des gens, eh bien, en fait, elle tient à les rendre esclaves. Euh, éventuellement, alors le mauvais temps. Ben.. Pff, Comment est-ce qu'on pourrait comprendre ça Le mauvais temps, c'est les mauvaises nouvelles aussi, ou les problèmes. Donc par rapport peut-être euh, aux problèmes évoqués, je pense que c'est ça, eh bien sous couvert d'aider, elle veut plutôt rendre les gens esclaves. Et lui, là, ben, plutôt... Alors, il peut, y avoir, il peut y avoir des problèmes de santé d'ailleurs en ce qu'il concerne. Hein, c'est assez curieux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui est violent. C'est aussi quelqu'un qui est plutôt dans la demande, hein, qui est en train de dire euh, ben, euh, donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Hein. En gros, c'est ça. Hein. Et ça, c'est la vérité. Ça, c'est son vrai visage. Donc, c'est quelqu'un, bon, ben, qui est comme ça, hein, je ne juge pas, hein, c'est pas le problème. Mais je crois que ça le caractérise. C'est pour ça que le jeu me dit, bah ben, oui, on parle bien de lui. Il, y a, il doit y avoir un problème de santé. Je sais pas pourquoi j'ai... Attendez, j'ai le cas du médecin. Alors, est-ce que ça peut être, en fait, le côté... Euh, on investigue. On va regarder pourquoi j'ai le médecin. Ou alors, c'est qu'il a un problème de santé. Ça peut être mental aussi. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que lui, il est en, en position de demande. Il cherche à, à ramener les gens vers lui. Hein. Ouais, il cherche à les, à les attacher, justement. Mais il n'y arrivera pas. Donc ça veut dire qu'en critiquant les personnes, euh, euh, on va dire, euh, bienveillantes... Et, euh, et, et Abby, elle a fait énormément de bien, sa communauté, en étant toujours là, en étant conviviale, euh, en faisant des tirages, etc. C'est incroyable le bien qu'elle fait. Hein. Et en fait, il y a beaucoup de, de jalousie, mais... Euh, à mon, à mon sens, on n'a on pas trop la jalousie qui est sortie, je ne sais pas si vous avez vu, sauf les questions des moutons, c'est plutôt en fait les prises de position de Habib de qui est là, qui ne passe pas du tout, du tout, et ça, ça les, ça les embête beaucoup, beaucoup. Mais, euh, du, du coup, je ne ce que je voulais dire. <rire> Excusez-moi. Mais bon, là, à mon avis, si on revient à ce jeune homme, je suis en train de dire, est-ce qu'il y investigue moi, non, moi, je pense qu'il y a un problème de santé en ce qui le concerne. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc. Et je pense que c'est mental. En fait, il devrait se faire examiner, en gros, c'est ça. Il devrait aller se faire examiner. Hein. ouais Bon, là... Euh, parce qu'il est, il est quand même assez violent. Hein. Il est très agressif, en fait. La violence, ce n'est pas physique. Hein. C'est l'agressivité, ici. Il y a, y a un problème. Ce n'est pas normal d'être agressif à ce point-là. Mais ce qui est sûr, c'est que... Euh, il ne va pas réussir, finalement, avec ce discours-là, à ramener les gens avec, euh, vers lui. En tout cas, ce ne sera pas des gens qui seront euh, une aussi belle communauté que vous l'êtes ou que les celles d'habit. Ça, c'est clair. Et de l'autre côté, pareil, hein, sous le couvert de vouloir aider les personnes, eh bien, euh, elle veut rendre les gens esclaves, hein, donc... Euh Bon, on va demander une petite carte pour Abby maintenant. Est-ce que Abby va aller mieux Mais à mon avis, ces gens-là ne vont pas, vont pas arriver à leur fin. Vous avez vu, hein, il y a le retour de bâton. Hein, et on va les rappeler à l'ordre. Alors, est-ce que notre Abby national va se sortir de tout ça Alors, la salle de bain. Ok, le soutien, l'aide. Alors je sais pas que c'est des personnes âgées, donc euh, c'est pas du tout par rapport à la Donc euh, mais là il y a il un, un espèce de soutien là, des, des discussions, dépendre d'eux. ouais bon ben va falloir qu'elle nettoie tout ça. Hein. Alors mettre à nu, être sans défense. Ouais. Alors d'une part il eh bien va falloir d'abord qu'elle prenne soin d'elle. Hein. C'est la salle de bain, c'est l'endroit où on, point, on prend soin de soi. Donc euh, dépendre bah, de, déjà de ça, hein, d'aller nettoyer tout ça, de d'évacuer en fait, hein, on évacue, etc. Donc il y a tout ça, le, le nettoyer de tout ça. Et il y a le, le fait aussi que sa communauté, elle a besoin d'elle. Hein. Le mu, c'est aussi quand on est sans défense, j'aurais dû le marquer sur la carte. Hein. Donc les gens ont besoin d'elle. Donc à mon avis, euh, elle reviendra à vie. Mais elle va, on va devoir attendre qu'elle qu évacue tout ça, qu'elle nettoie tout ça. Ouais. Voilà, bien, l'arc-en-ciel pour toi. Ça va aller. On se passe avoir une bonne carte sur l'arc-en-ciel. Victime, bah oui. Ouais, c'est clair, elle a été victime. Mais d'un autre côté, euh, il y aura bien une amélioration, donc un arc-en-ciel. Donc les choses vont se tasser. Voilà. Bon, ben bah, je vous laissais, c'était vraiment un petit tirage, euh, simplement pour voir pourquoi ces gens-là étaient tellement mauvais. Mais il y a quelque chose euh, par rapport au médical qui ne passe pas et qui a fait que euh, bah, ils ont envie de, de, de voilà de, de dénoncer. C'est incroyable. On est vraiment dans une guerre piquée contre non-piquée. Enfin, excusez-moi de parler comme ça, mais enfin c'est ça. Il hein. n'y a pas lieu, de lieu d'être, l'ennemi n'est pas là. Hein. Mais.. Euh, euh, il y a aussi Alors j'ai pas parlé de la jalousie Est-ce qu'il y a des questions de jalousie aussi de la part de ces gens là Parce que ça m'étonnerait pas Ouais il y a des choses cachées encore Des mesures Ah mais c'est ça leur audience hein. Ah ouais non mais c'est ça, regardez Attendez. Je vais mettre dans le bon sens comme d'habitude Ça c'est <rire> Les abonnés qui augmentent Alors les leurs elles doivent descendre si on met dans l'autre sens, ça augmente. Hein. C'est pareil, on peut, la prendre, on peut prendre la carte dans, dans un sens ou dans un autre. Mais là, il y a vraiment le, le, le nombre d'abonnés. Et ça, ça les embête. Leur nombre d'abonnés à eux qui doit stagner ou qui doit descendre. Et vous voyez, et ça, ils ne le disent pas. Hein. C'est caché. Et du coup, ça les embête. Bon, bon, pour moi, il y, avait, il y a une question de jalousie aussi. Mais vous voyez, en fait, il n'y a pas que les questions de jalousie. Alors, comique. Ouais. Habitude, ouais, donc c'est ça, ça stagne. Hein. Ça ne monte pas. Ouais, il y a de la lassitude. Alors, comique, c'est drôle aussi, drôle. Ah, ben si, voilà, ridicule, j'ai marqué là. Ridicule. Alors, ridicule, ouais. Habit... Oui, ben, en fait, aussi, c'est aussi ça. Hein. Il considère aussi que ce que fait Abby est ridicule, par exemple. Donc, il y a beaucoup de critiques par rapport à ses tirages. Ouais, non, mais ils sont complètement dans l'ego, hein. Euh... Aussi, je pense aussi de leur côté que leur, leur nombre d'abonnés bah, descend ou stagne. Il y a un truc là. Et du coup, ça les énerve. Donc, euh, ils sont assez lassés par cette situation aussi. Donc, il y a de la jalousie très nettement de, de ce point de vue-là. Puisque, au contraire, le nombre d'abonnés de la part de Abby augmente, hein, si je me trompe. Voilà. Et c'est vraiment ce qu'ils veulent. Hein. Ils veulent trancher. Hein. Vous savez qu'ils sont méchants. Hein. Ils sont vraiment méchants. Hein. Ils n'ont pas compris que... Euh, voilà, donner... Ouais, ouais. Ils veulent vraiment, vraiment trancher. Hein. Donner le coup de grâce, j'ai eu dans la tête. Hein. Ils veulent donner le coup de grâce et trancher, vous voyez Bon, donc c'est aussi de la jalousie et c'est par rapport, vraiment, vraiment, par rapport à un nombre d'abonnés qui, de leur côté, baisse et que du, du côté d'habit, augmente. Voilà, donc il y a bien des questions de jalousie et ben vous avez tout compris. Hein, pourquoi est-ce qu'il y a eu tellement cette, cette... cette comment dire ce harcèlement, ce harcèlement, voilà, ces menaces, etc. et ces dénonciations, les explications, elles sont là. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir regardé. J'espère que j'ai pu apporter un petit éclairage. Et de toute façon, eh bien, on va faire des petites prières et envoyer plein de pensées positives pour que Abby, donc, sorte de sa salle de bain. Voilà qu'elle soit clean, qu'elle soit nettoyée de toutes ces saletés qu le, que ces gens-là lui ont envoyées, et qu'elle revienne en pleine forme pour sa communauté qui l'attend, qui se trouve un peu sans défense, hein, nu, et sans défense, et qui l'attendent. Voilà. Bah, écoutez, je vous fais la bise, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.